Une... Une... Voilà. Ouais, ça a été... pas de... que j'ai vu, c'est quoi même, toi Pareil. C'est assez ce mis, oh, Ça fait ça être... mmh. Attends, maintenant, maintenant. Non. Attends, mmh. il y en a qui sont allergiques au le Je suis pourquoi suis dit, pourquoi C'est vrai qui quand tu regardes la plupart jolie, c'est oui, d'accord. Mais la plupart des, des, des maisons, elles, elles sont fermées, c'est des parisiens. La plupart du temps, c'est pas des habitants. Il faut... cent... <trcues> ouais, y a des quartiers. Il y a un Oui, il y a des quartiers là. Tous les médicaments, ça enfin, peut dire d'un côté, puis ça peut vous aussi. Alors là, faut que je fasse un... Ouais mais là, il y en a qui avait carrément, qu je suis passé dans ouverte. Bah, là, il y a plein de trucs qu'on passé Par exemple, ils sont tous un sur l'autre. Tu vois la Chine, c'est pratiquement... Ils sont un sur les autres. Donc c'est normal, le virus, il juste à toutes bon. plus, habitages. <rire> <bon. rire> Alors que, le, que nous, ici, il euh, faut vraiment qu'ils traversent les champs. Oui, l'Urlien, c'est clair que... Faut alors qu il va qu falloir qu'il soit déterre, hein, le virus. Oh bah moi, s'il y a virus, je, je quitte la, les grandes villes. <rire> je vais me planquer dans la campagne. Oh, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de Chinois. Ça va, des grandes villes ici, il n'y en a pas, tout va bien. Hein <rire> Je ne sais pas où est la route, ça c'est pas chez toi. Bah, tu fais pas le fier. Hein. C'est sûr, tu ne peux pas aller à, comment dire, à 90 km/h, mais une année de ça a été facile. Tu veux freiner. Mais sinon en roulant non, régionalement, tu n'as pas à tenter dernière, il y en entre euh, Ah ouais, ouais, mais avait ouais, jour, jours, il y a une carrière. Ça avait duré deux jours Ça avait duré deux jours. Ouais, ça a duré une journée aussi. Ouais, mais bon, t'aurais pu pas faire du ski. Même en train de pousser, parce c'est gentil. T'as tort, il est super bon. On pu faire du ski et bonheur de neige, parce qu'il y en avait de sacrées à couche. Là, sur les bas-côtés, je me dis, bon. Tu voyais plus que la route qui venait dégager, tout le reste, c'était blanc mais même et parce que vraiment des qu'au l'ange, elle ne voit pas comme ça, ça Tu vois, ça se passe tout ce qui et ça ne peut pas être sec quand on fait des temps qu'on fait, mais de ça va l'eau. Donc on c'est pas assez ça, d'autres choses, et j'allais en bas, Il y avait les le champ à de la Il y avait un peu... peu un... la ouais. ouais. Ah, mais c'est un, ouais. Ouais. Oh, mais un Non bon. vous vous de... oh, mais très, si Tu veux que je t'attache, toi aussi Tu du sport bien, bien. Ouais. moi, oui, oui, oui, oui, la